Konnichiwa Minasan, c'est Mémoire de Légende, très heureux de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo Et avant de commencer ça, je vous souhaite encore une fois une bonne année 2016 à toutes et à tous Que la joie, la santé, l'argent et la bonne humeur euh, soient au rendez-vous pour vous, pour les uns et pour les autres Alors aujourd'hui on va jouer à une démo, c'est vraiment le plaisir que j'ai pour moi de vous faire partager ce jeu Enfin, démo en quelque sorte, parce que le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui N'est jamais sorti aux états unis et encore moins en Europe Et vu la tenue que je porte en tant que fan de Shenmue c'est vraiment un honneur de pouvoir vous présenter What's Shenmue C'est sorti uniquement sur Dreamcast C'est sorti en juin 1999 C'était pour combler à l'époque la... du retard qu'il y avait sur le premier épisode Puisqu'il devait normalement sortir à cette date là Donc en juin 1999 C'est sorti 6 mois plus tard Donc du coup pour combler un peu le retard Ils ont sorti la démo Une sorte d'échantillon pour vous montrer un petit peu à quoi allait ressembler Shenmue en question Donc sans plus attendre Donc là on est dans le menu de la démo donc là tout en haut ici nous avons euh, la possibilité de voir un petit peu euh, les qualités graphismes de l'époque bien plus élevées que le gameplay en question et qui va vous expliquer un petit peu à quoi par exemple va vous servir euh, l'argent, le système des QTE, la quête, ceci cela, etc. etc. Donc là bien évidemment au milieu euh, on va avoir une énigme, enfin une sorte de quête pour récupérer un certain personnage. Ici on a le paramètre, on va rajouter le sous-titrage sous en question. Et puis on va commencer sans plus attendre le fameux gameplay Alors je n'ai pas dit le titre Le titre c'est What's Shenmue Je vous montre mieux la boîte Fine Directors Yukawa Donc ça c'est en japonais Donc trouver le directeur Yukawa euh, Qui est ce personnage Et eh bien Hidekazu Yukawa est, euh, est donc le manager euh, de Sega au Japan Et donc là, donc là vous pouvez voir actuellement euh, Tout un espèce de charabia en japonais Et je vais vous, je vais vous traduire ça pourquoi Enfin je vais vous traduire ça euh, et je vais surtout vous expliquer comment je peux savoir ce qui est écrit Sachant que je ne sais pas parler le japonais euh, faut savoir que ce jeu, comme je le disais tout à l'heure, n'est jamais sorti aux états unis Et encore moins en Europe Pourtant, euh, des... les fans de Shenmue au Japon, c'est-à-dire le site Shenmue Dojo Ont traduit en septembre 2014 euh, cette démo Et donc du coup on a un patch 1.0 Et donc du coup on a enfin euh, les traductions anglaises Bien sûr la langue euh, en audio reste en japonais. Donc voilà, on arrive avec le personnage de Tom, Tom Johnson, qui est vendeur de hot dog. Et du coup, on va vous laisser avec cette petite euh, cinématique. Oh, yeah. Tom Mo, that's Dao yo. Yukawa a megane ou kake ok prita te ni wa kareir Voilà, donc du coup, euh, Ryo Azuki, qui est donc le personnage en question, doit retrouver un certain Aide Kazuyukawa. Il faut savoir une chose, c'est que ce personnage, donc le président, de, enfin le manager de Sega, euh, est en danger parce que quelqu'un recherche et est au courant qu'un nouveau jeu Dreamcast veut sortir. On ne sait pas lequel exactement, et donc Ryo est en mission de retrouver donc ce personnage. Il ne sait pas réellement à quoi il ressemble physiquement, mais tout ce qu'il sait, voilà, c'est qu'il porte des lunettes et une veste grise, donc le personnage que vous avez pu voir euh, sur la pochette du jeu. Alors, pour faire ce test, bien évidemment, je tiens à remercier sincèrement mon pote Rémy, qui tient un magasin qui, qui est situé à Lille, qui s'appelle Kachenko. D'ailleurs, très prochainement, on va préparer un petit, un petit événement ensemble, je vous en dis pas plus, mais suivez-moi sur la page Facebook, je laisserai plus de détails en question. Mais en tout cas, franchement, un grand merci à lui parce que ça faisait un bon bout de temps que je cherchais à avoir cette démo. Et il euh, faut, faut savoir que j'étais, je savais pas à l'époque que ce jeu existait, enfin cette démo existait. Et, et donc voilà. Donc là, donc du coup, nous avons jusqu'à 7h du soir pour retrouver euh, ce personnage en question. Donc là, on va interroger un petit peu tous les gens de la ville. Donc là, vous voyez, vraiment, le jeu est plus qu'exceptionnel en termes de graphisme. Voilà, je peux tourner la caméra à 180 degrés, voilà. Je peux monter, je peux descendre, vraiment quelque chose d'assez bluffant pour l'époque pour un jeu qui valait plus de 50 millions de dollars fait par Yu Suzuki. D'ailleurs, la seule chose que je peux pas faire dans le premier, alors c'est pas ça, c'est le bouton X, voilà. Je peux m'accroupir, alors que voilà, dans le premier épisode en question, je ne peux pas le faire. C'est quelque chose qui a été retiré à l'époque. Et pour vous dire vraiment à quel point que ce jeu est une démo, regardez voilà, on a une personne qui est juste là. Si j'avance. Mais... Voilà, donc concrètement, c'est dit qu'on ne peut pas accéder à ce chemin-là parce qu'il faut obtenir le jeu complet en question, c'est-à-dire le premier chenou. Donc là, maintenant, on va aller interroger quelques personnes et on va demander où peut se trouver ce Hidekazu Yukawa. Alors, on va aller interroger, tiens, interroger le gars en militaire. san Yo, yo ni nai, Yukawa, Quel personne alors les, les phrases en, question, en question, question, les phrases quand on cherche Yukawa sont assez banales, on va dire, je suis à la recherche d'une certaine personne, à quoi est-ce qu'il ressemble ceci cela, est-ce que vous avez vu Donc du coup on va essayer de regarder, on va voir, ah. donc, coup, les gens peuvent nous filer un petit coup de pouce là-dessus, et voilà, donc apparemment il nous a demandé d'aller voir la fleuriste, c'est-à-dire nos homis. on va aller jusqu'au bout, à quel point franchement ce... regardez le chien en train juste de juste pisser à quel point ce truc est réaliste mais on va juste regarder le chien franchement les animations et les graphismes sont plus qu'exceptionnels c'est vraiment bien fichu pour l'époque même pour un jeu qui, est des... qui date de 99 euh... en tout cas moi j'ai vraiment hâte j'ai vraiment hâte que Shenmue 3 sorte très prochainement euh... ça fait quand même plus de 16 ans qu'on attendait ce jeu et c'est juste assez exceptionnel. Hop, ah, on va aller voir Nozomi. Allez Harasaki. Voilà. hazuki Yukawa un homme, mais tu Yukawa a il un a où a a quelqu'un donc là on vient d'avoir un bon indice, euh, elle sait apparemment où, où a marché euh, Aidekado Yukawa. Donc du coup on va aller du côté du parc de Suzume Park, donc qui était de l'autre côté là où je vous ai amené au tout début. Alors il y a un truc qui est assez intéressant, euh, intéressant à voir dans ce jeu, c'est que voilà, on a plein de personnages différents qui, qui marchent. Qui marche dans la rue de Dobuita Et il faut savoir, la chose que je n'ai pas dit, c'est que comme on ne peut pas accéder à la sortie en question Enfin, qu'on ne peut pas avancer puisque telle personne est ici Il y en a plusieurs dans telles intersections et en fait toute la démo ne se concentre uniquement que sur cette ligne droite La ligne droite de Dobuita Donc là même encore un enfant ici M'empêcherait de prendre les escaliers Donc on va aller voir ce monsieur Qui peut-être apparemment aurait vu quelque chose Pardon mais vraiment, vraiment, les personnages modelés de l'époque sont franchement exceptionnels. Euh, on compte à peu près entre 300 et 400 personnages différenciés. Franchement, quelque chose d'assez exceptionnel pour l'époque, faut le faut reconnaître. connaît. Mais euh, alors un truc que je comprends vraiment pas, si on regarde bien la, la conversation en question, l'élocution, enfin surtout les mouvements des lèvres de Ryu Atsuki, sont parfaites, alors que les autres personnages, c'est-à-dire les personnages tertiaires, euh, Dirais, des poissons qui Alors, sont complètement dans l'eau euh, ça Alors que même surtout les personnages secondaires comme, comme Nozomi, et Megumi ou, ou, ou, encore, un... euh... Encore, euh, Wazuki, ou encore... Ou encore Iwawa ou encore Fukusan. Au niveau de l'élocution est parfaite Mais pourquoi les personnages tertiaires euh, ont, ont l'air de poissons quand ils parlent au, au niveau du mouvement des lèvres Troll trop lourd Donc là du coup on va lui non plus ne sait pas où il est allé, mais apparemment il aurait marché du côté de la salle d'arcade. Donc on va aller s'y rendre justement. Game You, peut-être un... Ah, Tourne-toi, voilà, peut-être en référence euh, enfin, au, au génie qu'est You Suzuki. D'ailleurs, une petite, petite chose que je vais vous montrer. Je vais rentrer dans la salle d'arcade. Voilà. Si vous avez envie de découvrir un petit peu qui est ce You Suzuki, moi je vous invite à lire le livre de Benjamin Berger, qui est aux éditions Geekline et qui s'appelle, voilà, Yu Suzuki, le maître de Sega, le papa de l'arcade. Ouais, de l'arcade à la révolution Shenmue, le maître de Sega, qui est un livre, on va dire, assez compliqué à lire, puisqu'il y a quand même plus de 500 pages à lire, il faut le reconnaître. Bon, j'en ai lu une bonne centaine. Et tout le jeu, en fait, retrace l'histoire, c'est-à-dire de sa naissance, jusqu'à ses premiers jeux d'arcade, donc euh, les Super hangon Outrun, ou encore Super service qu'on peut voir ici. Et Afterburner, d'ailleurs, chose qui est assez dommage, c'est qu'on ne peut pas jouer à ces jeux d'arcade, la seule chose, seule chose à laquelle on peut jouer, c'est aux fléchettes. Et on va aller voir le gérant de la salle d'arcade. C'est Oui. Nan deska? Peut-être qu'est-ce qu'il va nous en dire un peu plus? Ah! Yukawa-san, il ah, ah, il a sa carte de business, fond, ça. Mm. Enfin, Sa business card, comment mm. Et en plus, on l'a, si c'est pas magnifique. Alors, je pense, en, en termes de test sur Watch Shall si je ne dis pas de bêtises, je pense que je vais être le deuxième français à pouvoir réaliser un truc comme ça. Parce que déjà, avoir, avoir la version d'origine, c'est pas si facile que ça. Et je crois que le premier était le Hooper. Et la seule chose dont je me rappelle, euh, de lui en regardant sa vidéo c'est qu'il avait euh, la maladresse enfin je sais pas s'il a fait exprès ou non d'avoir écorché le nom qui avait dit what's shinmu sur Dreamcast donc je sais pas pourquoi pas un battement Robin sur Super Nintendo <rire> reste à vérifier donc là voilà donc là on a la petite photo de famille donc pour ceux qui ne connaissent pas les personnages à gauche vous avez Inesan juste en haut on a Iwawazuki donc au milieu on a Riwazuki et à droite on a san. donc je sais pas si c'est son meilleur ami ou son frère je ne sais pas euh, donc voilà petite photo de famille et là en maintenant on va récupérer voilà la fameuse carte oui euh, une carte de carte business on va dire euh, carte de contact en quelque sorte donc voilà on a en plus on a le site de l'époque ww.chin.com euh, voilà c'est leur managing on peut tourner la carte en plus ah et puis en plus il y a une petite inscription sur le dos donc, euh, on a enfin une piste on a enfin une piste donc on peut aller le chercher à partir de 4 h de l'après-midi Donc à Asia Travel Company qui est donc une société d'agence Mais comme on a un petit peu de temps, on va se faire un petit jeu de fléchettes Allez, allez, allez voilà. 100 yens la partie Et bien on va s'enfermer, profiter un petit peu et vous faire découvrir un petit peu Watshianbu Avant de vous faire proposer, enfin avant de, vous, de se lancer directement dans le premier épisode Et puis ainsi dans le second, c'est quelque chose que j'ai vraiment euh, hâte de faire et de vous proposer Plutôt qu'un Chrono Trigger, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué Alors ici, euh, c'est vraiment, euh, on va dire, jeu à l'aveugle euh, En plus, c'est bien, il n'y a pas de temps ici Donc du coup, quand vous sentez que vous êtes bien au centre, on appuie sur A et on tire et on... Oh, allez, 50, si c'est vraiment pas mal Si c'est vraiment pas mal euh, Oui, donc on va, je vais lancer ça très prochainement, donc les premiers épisodes de Shenmue euh, C'est pour ça qu'actuellement... Oh 100 points si c'est pas... Si pas excellent donc là actuellement je suis en train de lire le, de lire ce bouquin, j'essaie de faire un gros gros résumé pour vous, pour à de un peu plus sur eux. qui est ce Yu Suzuki et vraiment vous faire partager la saga de Shenmue. Avec 40 pas mal non plus. Vraiment ce Shenmue est un jeu plus qu'exceptionnel et je regrette vraiment et je trouve ça un peu décevant qu'un jeu comme celui-là, celui-là pardon qui a été. loupé, tata. non? Ah si quand même. Réussi quand même 200 points ce qui est pas mal. Dernière fléchette. Et je trouve ça dommage qu'un jeu comme ça, si élaboré, si technique et super beau graphiquement, qui pour moi, même après 15 ans, 15 ans de sortie, reste pour moi un des jeux les mieux réalisés au monde. Peut-être un petit peu exagéré dans ce que je dis, mais pour moi, ça reste quand même le plus beau réalisé actuellement. Et puis d'ailleurs, Shenmue 3, qui a quand même réussi une très bonne campagne, une très bonne campagne Kickstarter, a été certifié dans, les World, dans le Guinness Book des records comme la campagne euh, la campagne la mieux réussie, la plus atteinte en termes de budget puisque la base, la base du budget était de 2 millions de dollars euh, c'était récolté en 4 ou 6 heures quelque chose comme ça et donc elle fait partie du Guinness Book des, corps, des records donc maintenant qu'on a récupéré cette fameuse ca carte, euh, la carte Aide Katsuyukawa euh, qui nous dit qu'il sera à heures, enfin à 16h, partir de 16 h à Asia Travel Company et on va se boire un petit coca même pour vous dire qu'il y a des choses qui ne servent strictement à rien dans ce jeu Et qui, même graphiquement, sont exceptionnelles En plus, voilà, la différence entre la version européenne et la version japonaise C'est que, ici, on a vraiment les marques officielles Donc Fanta, Sprite et Coca-Cola Qui font toutes les trois partie de la, du sponsor Enfin, qui font partie de Coca-Cola Company Et que dans la version européenne, tout a été remplacé euh, Par des marques... Euh, enfin, pouvez par des marques... Euh, des, des marques, comment je pourrais dire ça, des marques euh, discoute, voilà des marques discoute, donc là du coup on va se faire un petit coca juste pour, juste pour le plaisir et le fun, à quel point que même un truc comme ça c'est assez exceptionnel et le son est plus que réel Alors surtout, comme je parlais de Shenmue, j'avais vraiment j'ai hâte de vous faire partager les... la première la première saga. Ah, ça ramène un petit peu, non Au contraire. Euh... Dites-moi dans les commentaires de combien de vidéos, vous... enfin de combien de vidéos, de combien de temps vous voulez-vous que les épisodes durent. Euh... Moi, j'avais pensé à faire entre 15 et 20 minutes. Si vous avez un temps en question, dites-le-moi. On peut même parler. devait être la sœur de Tom, je pense, Tom Johnson. Alors, les personnages qui, qui marchent dans tous les sens, enfin, qui marchent à droite, à gauche, -à qui marchent et qui redescendent. Euh, sont des personnages, entre guillemets, des clins d'œil que vous retrouverez euh, dans le premier épisode, et qui, euh, et qui auront un rôle assez particulier. Donc là, la personne à qui je parlais, je demandais où se trouvait Asia Travel Co, Il n'a pas été capable de me répondre, et du coup, m'a demandé d'aller parler, enfin, euh, de demander mon chemin à quelqu'un d'autre. Donc là, vraiment, là, je vais vous montrer un truc. Le poissonnier euh, euh, Shikiro Isan, si je prononce bien son nom. Regardez bien oh, juste son élocution. Enfin, le, le mouvement Asia des lèvres. Je trouve ça franchement assez abusif pour l'époque. Yeah, so like. Sa tête a complètement été écrasée pour l'époque. <inaudible> ah, il sait où est Asia Travel Co. Donc du coup, on va y aller. Alors on va pas rester jusqu'à 19h, ça serait dommage de faire un peu trop long. Oh là, ça rame un peu, mais bon c'est normal parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrive. Donc là si je veux... Ah, on va avoir le premier QTE. Et donc là on reconnaît bien Goro qui est donc on va dire une sorte de Tug. Bien voyant quelque voyons. Et qui apparemment, si du coup c'est lui qui cherche les crosses, en faisant croire que c'est vous qui les cherchez du coup, en vous donnant un petit coup à l'épaule. Alors le QTE, justement, c'est ce qui a été la nouveauté dans Shenmue. On va se faire ça tout de suite. Hop. Réagir à la cinématique en question, donc il faudra aller très très vite. D'où le principe QTE Quick Time Event. Donc c'est quelque chose qui existait déjà depuis un beau moment, notamment dans les Dragon Sphere. Hop, voilà ça leur apprendra à chercher des crosses On euh, bah m'a voyous ont, ah, trouvé, euh... ont même trouvé pardon euh, où était euh, ce Yukawa ouais. Avec le 2 contre 1, ils sont incapables de faire le poids contre Ariazuki. Ce qui est assez génial. Et il est. Il est. Il est. Oh, il est même déjà passé 4h. 4h35. Ah, D'ailleurs, on, on voit même que le temps change. Voilà. Hop Il commence déjà à faire. Euh, faire... Il commence déjà bientôt à faire nuit. Et du coup, on va aller voir. Et eh bah, ben, du coup, on va se rendre à Asia Chavalco. Qui est juste ici. Et voilà. Oh. Ah, yukawa Voilà. Ah merde. J'ai pas que bon, moment. C'est pour ça qu'il faudra aller très très vite là-dessus. Ah, merci. Encore appuyer sur le bouton voilà hop là hop. Voilà même même les cinématiques sont plus qu'exceptionnelles absolument génial hop voilà gauche droite et voilà alors ce qu'il faut savoir comme j'avais déjà joué. comme j'avais déjà vu sur internet là version traduite en anglaise, euh, ce qui était dit pendant toute la conversation de la cinématique du QTE, enfin la cinématique en question, c'est que ce Yukawa, comme il savait qu'il était un petit peu en danger et que ce jeu allait sortir, enfin que quelqu'un cherchait à voir ce jeu, il pense justement que c'est Ryo qui cherchait à voir ce jeu alors qu'il n'est juste là que pour le protéger. Et donc du coup, on retourne à la salle d'arcade, et là personne en question, voilà, c'est celui qui est là, c'est celui qui cherche à voir le jeu tout simplement. Mais, mais franchement les visages, la modélisation des visages sont juste exceptionnelles. <coughs> est, je sais je, suis je, suis tête, je me répète mais franchement c'est un <coughs> de <coughs> <coughs> Voilà, et maintenant il était au courant comme quoi ce Goto Yoshio euh, euh, l'avait mis au courant pour aller protéger donc ce fameux Yukawasan. san Et grâce à lui voilà, Shenmu va enfin sortir puisque c'est ce jeu là dont euh, la personne en question, enfin pas Rio mais celui qui cherchait à obtenir ce jeu était ce fameux Shenmu. Donc c'est vraiment un jeu assez court on va dire, donc qui est faisable entre 15 et 20 minutes. Donc là voilà, quelques personnages clés euh, qui peuvent. Euh, qui vous permettront justement en question de. enfin qui joueront un petit rôle assez pré présent, notamment Nozomi, voilà, Nozomi Arasaki qui est la fleuriste. On a Goro, on aura Charlie. Je vous en dis pas plus pour quelques personnages en question. Et donc en fait, voilà, en gros, il ne s'agissait qu'un rêve, que d'un rêve, mais qui finalement devient réalité. Et du coup, le jeu se termine comme ceci, sur ces images. Voilà, mais en tout cas, moi, j'étais bien content de vous avoir fait partager ce jeu. Merci à vous d'avoir suivi ce truc jusqu'au bout. Encore une fois, un grand merci à mon pote Rémi, qui est, qui est donc gérant du magasin Cash à Lille, qui est à Rue de Paris. Donc, très prochainement, on va préparer euh, quelque chose ensemble qui sera peut-être diffusable sur Internet. Je vous en dis pas plus. C'est pour ça que je vais laisser des commentaires, surtout un, un petit post sur, un, sur la page. Donc, encore une fois, merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles sur cette vidéo et merci de votre... Euh, Bien, merci de me laisser des commentaires et de me laisser un petit gêne ça ne coûte absolument rien je vous fais de gros bisous et on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo sayonara Tomonashi